Salut, je redémarre une autre vidéo, un autre live, cette fois pour parler de tout autre chose, quelque chose qui, euh, une prise de conscience que j'ai eu hier. Je m'étais dit que ce serait bien de le mettre en vidéo pour peut-être que ça parle à, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, et certaines d'entre vous. Donc, je règle la caméra un peu mieux. J'espère toujours qu'on m'entend bien, normalement c'est bon. Euh, pourquoi intituler cette vidéo que la vie est une grosse carotte Parce que je me suis aperçu que si dans la vie je n'avais pas ce, ce but d'accompagner les gens, que je ne vous, si je n'avais pas l'intention, l'aspiration vrai pour le monde, eh ben je ne voulais pas vraiment être en vie. Euh, c'est assez lourd, ça a été assez lourd sur l'instant parce que ça a été une prise de conscience euh, qui m'est arrivée sur le coin de la gueule, c'est bien le cas de le dire. Et dit autrement, je me suis aperçu que tous les buts auxquels je m'attachais me maintenaient en vie, que sans ces buts-là, il n'y avait strictement rien pour me, me faire rester là, me faire rester dans ce monde. Euh, que ces buts-là m'aidaient à ne pas partir. Et qu'en fait, je ne disais pas oui à la vie. Je ne dis pas oui à la vie. Euh, je trouve, je, je, je mets en place des stratégies. Je les construis, je, je mets en place des structures, des fonctionnements, des attitudes, des buts pour pouvoir me maintenir ici. Euh, et que sans cela, bah... Je n'ai rien, je n'ai véritablement rien du tout. Je n'ai pas vraiment envie de vivre sans ça. Donc, c'est ni positif ni négatif en fait. Le fait de, de s'apercevoir, d'avoir cette prise de conscience que bah, je mets en place des stratégies pour me maintenir en vie et que sans ça, je ne peux pas avancer. C'est un peu comme un carburant. Sans ces buts-là, je, je, je me laisse végéter en fait je me laisse végéter et, euh, et plus rien ne se passe dans ma vie c'est pour ça que j'ai nommé cette vidéo la vie est une grosse carotte la vie, la vie est une grosse carotte parce que les buts qu'on s'y met sont totalement illusoires les, les, ceux à quoi on s'attache les idées auxquelles on s'attache les buts les dogmes, les idéologies auxquelles on s'attache, ne sont là pour que pour nous maintenir. Pour ces, ce sont des raisons pour être ici, pour rester ici. En tout cas, c'est le cas pour moi. J'ai dit on, mais là, je parle uniquement de moi. Et comme je le disais à l'instant, c'est ni positif ni négatif. Il n'y a ni à s'apitoyer. Euh, je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort et c'est pas quelque chose de « Ah, c'est génial !» Je me suis aperçu hier que, que ce soit les énergies, le spirituel, la clarté d'esprit, la clairvoyance, ou les guides, les anges, les archanges, ou peu importe, n'étaient que des constructions de, de mon propre imaginaire. Tout ça n'existe pas. J'ai, par l'expérience qui m'est arrivée hier à travers une simple discussion, euh, J'ai retouché du doigt que la vie n'est rien. La vie est sous-tendue par rien et que la vie n'a véritablement aucun sens à part le sens qu'on peut lui mettre. C'est en ça qu'on est, est, qu est libre pour moi. C'est en ça qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est en ça qu'il n'y a pas à se comparer, qu'il n'y a pas de dogme auquel s'attacher, aucune règle, aucune loi. Aucune structure ne peut nous enfermer à part si on décide que cette, cette, cette loi, cette règle peut effectivement nous enfermer. Euh, donc voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. J'ai souhaité, euh, souhaité partager ça en espérant que ça éclaire quelqu'un. Ouais, la vie est une putain de grosse carotte, les gars. Euh, ouais, c'est... Euh, on s'imagine des buts, on s'imagine qu'ils sont importants pour nous. On s'imagine qu'ils sont importants pour tout le monde et que le monde a besoin de nous, a besoin de notre présence. En fait, non. Parce que, à mon niveau actuel, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de ma propre présence. Je ne sais pas si... Ça vient, ça vient vraiment me questionner sur euh, si un jour je change de métier ou peu importe, est-ce que j'aurais vraiment envie de continuer à vivre fondamentalement Donc ça vient me questionner un peu sur ce que j'appelle la pulsion de mort, la pulsion de vie. C'est ce que je construis dans la vie. Est-ce que déjà j'en ai vraiment euh, l'utilité pour moi Pourquoi est-ce que je le fais Dans quel but Quel est mon but réel en faisant cette vidéo, en faisant ce métier-là, en allant en vacances, en, allant, en parlant avec telle personne Quelles seront mes véritables intentions derrière tout ça Et est-ce que la question à me poser en fait, et que je vous invite à vous poser aussi, c'est si je n'avais pas ces buts, si vous n'aviez pas ces buts-là, est-ce que fondamentalement, est-ce que sincèrement, en étant totalement honnête avec vous-même, vous auriez encore cette sensation d'être en vie, cette sensation de vivre Parce que moi, je me suis aperçu que tout le monde spirituel, d'énergie, mes stages, mon entreprise, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est une, une grosse poudre aux yeux que je me suis auto-construit à un certain niveau et qui me permet d'être émoustillé par quelque chose. Et sans ce quelque chose, je ne ressens rien. Sans ce quelque chose, c'est comme une, une déconstruction totale comme si je me visais de ma propre substance. Et en même temps, c'est ni négatif, ni positif. Donc c'est assez, assez chelou. J'avoue, c'est assez chelou comme, comme vidéo. <rire> je suis désolé. C'est chelou comme vidéo, mais, euh, mais je tenais à le partager. La vie, c'est une carotte. Et on fait des batailles de carottes. Chacun prêche pour son, pour, pour son église. Chacun prêche pour, pour ses dogmes, pour sa manière de penser. Et en spiritualité, chacun prêche pour euh, sa technique ou je ne sais quoi. Donc voilà. Mis à part ça, je vous souhaite une bonne journée. J'ai l'impression que j'ai partagé ce que je voulais partager. Et du coup, bah, bonne semaine à vous.